On sait que c'est un cercle vicieux et tout se trame dans un deal satanique. Ça, nous, on a fini de le comprendre. Donc, sérieusement, nous sommes venus à la femme de c'est un événement chez nous. C'est un événement chez nous. C'est nous on L'avait dit, même chai, même chien, même vaille, même vieille, même même d'il même qui que voilà quoi. Mais l'histoire, comme vous a donné raison, l'histoire nous a donné raison. Alors, donc, je pense que ne serait-ce que vous mettez ce, ce, ce morceau, mm -hmm. euh, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mm -hmm. mais le l'eau mat mat je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je m'explique. Au dit où il y a que événement de dit un pays pauvre comme le Sénégal, dit quoi, vous avez dit que vous avez dit que dit que au moment où on, on te parle de 500 morts une guis qui sonu ay jeunes qui le sonu politiciens yi gëna ñak yërmandé ki askan bi un moment où hein ñu ñu ñu ñu nit ñi jeunes yi désespérés désespérément bo xamanténi c'est à l'extrême limite thi le sonu politiciens yi di gëna combine di gëna xol nan lañ ñuy dogalé moi je m'adresse à la population ou au peuple sénégalais. Cette fois-ci, nous avons fini de comprendre, où vous avez fini de réaliser et de comprendre que ces politiciens ne croient pas en nous. Mm -hmm. Alors, qu'il fait Comment faire pour mm -hmm. dealer avec le contribuable sénégalais sur le dos mm -hmm. des dédés de, de, de la basse classe mm -hmm. Alors, est-ce que est -ce que, que combat 23 juin et won, de da, nous de de euh, Combat am, am, est-ce que vu, oh. euh, mm. mm. Parce que je pense que ni, amnalo, nous avons un acquis. Mm. Euh, L'acquis c'est quoi? Mm. Daman, il rafraîchira la mémoire des Sénégalaises que nous. En 2012, en 2011, 2012, on ne combattait pas la personne d'Abdoulaye Wade, mm -hmm. mais on combattait ce qu'il voulait faire, briguer un troisième mandat. Mm -hmm. J'ai entendu tout à l'heure mon frère Bashir Djawar dire que Malick Dega qui s'embobonne comme Bashir Djawar, Wahni, Lee Dilbigno Def pour briguer le troisième mandat au Maroc là en est-ce que le peuple sénégalais avait empêché à Abdoulaye de briguer un troisième mandat. Dès que l'on a désormais, Amoul mm -hmm. Ben, le président de la République, Fiboufi -fi Amati, plus de deux mandats. Qui sénégal, sénégal dit mm -hmm. Cette question, on l'a déjà réglée. Vous nous perdez cinq ans. Vous pensez Le Malaye Wad, Daphne Ler, Abdoulaye Wade était 10 000 fois plus puissant que Macky mm -hmm. qu Sall. Au moins, Au moins le Sénégal a fait le Sénégal. Sénégal le Sénégal. Quand du Sénégal, le Sénégal, Sénégal. au contraire Sénégal, Sénégal. Sénégal, Quand le Sénégal, a Sénégal. Sénégal, que Mais euh <m speakers fur> <Kriegs> Pour mobiliser, des fois, c'est un problème. 2011-2012, on avait 11 mois avec Abdoulaye Wad. Avec Makissal, Bref, 2012, carrément, nous sommes sur une position. Donc, c'était pour encore 7 ans. Donc, endurance, là, on. Puis, nous sommes en train à faire un tournoi décisif. Oui, 2024, nous sommes en gis de faire un tournoi en 2011. Mm -hmm. Parce que nous avons euh, dit que nous que nous avons dit que que nous nous que que le physique bon voilà quoi est-ce que aujourd'hui voilà Man je dis que d'armes et beaucoup d'armes ouais, et beaucoup parce que 10 de euh, qui sont ces juristes et voir l'eau. Il y a un mm -hmm. juriste aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont crédibles? Mm -hmm. Est-ce qu'un homme n'y aura pas lolo? Nous disons que nous sommes comme et du côté physique d'armes mm -hmm. et coco, vous ne deviez du côté moral, éthique, déontologie, réalisation à Moudara. Nous comme Makissal, mm -hmm. qu'est-ce que Makissal a pu réaliser depuis qu'il est au pouvoir? Mm -hmm. Je suis en train de faire de mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. de des oui. la Je suis en France, Je suis en train de Je suis en de des Je suis en de mais qui n'a e le chef, c'est que vous chef, vous on un chef, vous compte. un un vous un vous êtes euh, vous êtes notre vache nous voulons que les gens soient prêts à faire Nous voulons que les à faire Nous à faire Nous à Nous que les Nous que Nous gérer que Nous Nous Nous Nous il y a Mohamed Antreguyomi, euh, Makissal, Itré Sassek, Omar Sarr, euh, Nyom Nyomnye, euh, beaucoup de nos coalitions. Alors, dans tout ça, est-ce que le japonais et euh, PDS Djamoudiye a affaibli ou par rapport à que surtout euh, configuration politique de Djamoudiye au Sénégal? Wa jéréje F Mohamed Hamgo. Parti démocratique sénégalais. D'après ce que nous avons dit, nous politique dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous nous avons une mm -hmm. nous avons Parti mm -hmm. mm -hmm. nous avons une nous, nous sommes des militants, nous sommes des soldats du peuple. L'opposition est fragilisée, c'est faux. L'opposition n'est pas fragilisée, l'opposition est solide. Mm. La vraie opposition est là. Opposition, opposition Les seuls les... qui sont partis, ce sont les comploteurs de l'opposition. Nous mm. avons que nous devons faire le Dara Tilinga, nous avons Moy. dynamique d'ensemble. L'opposition est une partie de l'opposition. Parce que nous avons terminé par Abdou, nous avons que le Parti démocratique Sénégalais est un peu de militants. Il y a de militants. nous y des militants. Tout à fait. Alors donc c'est une erreur grave que mm y a une -hmm. qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Nous l'avons instrumentaliser, nous voulons que le Sénégalais nous a une opposition, mais c'est faux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mm -hmm. le Parti démocratique Sénégalais, en tant qu'organisation politique, centenaire de la démocratie et défenseur des principes, depuis 1974, même s'il y a eu des couacs, il faut décider de mettre en place un large front commun. pour de regrouper toutes les forces vives. et pour amener beaucoup d'années à une vision. Pour défendre les principes d'état de droit. Est-ce que nous défendre en de les que nous de me dire que je suis en de me dire que je que nous avons en train de je suis que je que je de que je suis mais mon je Sénégalais, que Sénégalais détermination à se battre jusqu'au sacrifice suprême pour que l'on le Jour bout troisième mandat, je le président afrique de Gislo Fitch au Sénégal. Je vous le dis, une partie démocratique Sénégalais. faut l'air sénégalais, que de que Il je suis le ministre de l'Intérieur. Je le procureur. Dans un tribunal, la loi loi jugée de la loi. Décrié par toutes les organisations de droits de l'homme. Il mm faut -hmm. que nous ne vous pas magistrat qui est aux ordres. du le ministre de l'Intérieur. Je Je vous le Je nous un de pour bloquer 2024. Je pense que Sénégal. Parce que nous C'est-à-dire, le Sénégal, certes, la est nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays de dialogue. Mais nous sommes un de Nous sommes un de un de Nous un de la gestion clinique de groupe Nekofi de gérer, de gérer, de imputer les principes de droit. Alors Bachir, par rapport de l'alliance électorale, nous avons une alliance électorale, mais nous avons une alliance stratégique pour prendre en charge les questions fondamentales qui interpellent les Sénégalais, les questions fondamentales qui interpellent notre économie, notre justice, notre éducation, qui est aujourd'hui complètement déstructuré. Mais il y a un secteur d'activité de l'économie, l'immigration clandestine. Vous avez vu le comportement arrogant de Sall et de ses soyons. Il y a un programme alternatif de être Alors, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Madame, le processus électoral lui 5